On va également voir quelques définitions. Ainsi, des angles compris entre 0 et 90 degrés, on va les appeler des angles aigus. Vous en avez deux exemples avec alpha et bêta de 70 et de 32 degrés. Si les angles sont compris entre 90 et 180 degrés, comme ci-dessous, on va parler d'angles obtus. Si on a un angle de 180 degrés, c'est un angle plat. Vous les imaginez très bien pourquoi on l'appelle comme ça. Et si on a des angles plus grands, entre 180 et 360 degrés,